Bonjour à tous, c'est et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit unboxing du dimanche Oui, tous les dimanches, on a dit, on fait un unboxing, ça c'est j'achète des mystery box c'est moi qui les achète avec mon argent. J'achète des Mystery Box en Thaïlande et je. Euh, non, pas en Thaïlande, celle-là, elle vient de Séoul. J'achète des Mystery Box sur Internet et en fait, après, je les déballe avec vous le dimanche. La première, on avait fait 4 t-shirts pour 3 euros. La deuxième, on avait fait les t-shirts de la marque Seven Street. Voilà. Et là, la troisième box, c'est une boîte qui vient de Séoul. Donc en Corée, la, la quatrième box, c'est des produits chinois. Euh, la boîte est grosse quand même l'autre. Hein. Donc là, on va risque d'avoir des électroniques euh, de merdouille. Et euh, après, il y aura encore des t-shirts. Et après, encore des t-shirts. Et normalement, si on fait une par dimanche comme ça, jusqu'à la fin du mois, on devrait arriver à Noël avec tous les dimanches. Et on pourrait avoir la euh, mystery box de Noël ou du jour de l'an, qui serait la mystery box Gucci. Gucci, -chi. non c'est plutôt audia, en fait c'est pas vraiment marqué de Gucci, mais sur la photo c'est du Gucci mais je pense que ça va plutôt être blanc. Donc l'émission est enregistrée en live sur Twitch. Alors, si vous êtes sur Twitch, je peux lire vos commentaires. Merci à Cool Fab, à Nono Le Chat. Euh, et puis voilà, donc tout va bien. Et vous êtes quand même 600, 600 lignes là, donc c'est bien. Donc l'enregistrement est diffusé en live sur Twitch et je fais un enregistrement local et je la mettrai sur YouTube dimanche, voilà, donc première mi enfin première, première, mystery box de Corée, on est d'accord, et ça va devenir une série euh, où je vais vous faire en fait, tous les jours mais je vous dirai pas quand, tous les jours, entre 10h et 11h il pourrait y avoir un déballage, puisque je vais déballer les mystery box, donc le dimanche sera le samedi mais tous les produits que je reçois alors, tous les produits que je reçois de, de partenaires, de marques et tout, des fois, je sais ce qu'il y a dedans et des fois, pas trop. Et eh bien, je les déballerai euh, entre 10h et 11h. Donc, demain, par exemple, si je reçois un truc, je vous fais un déballage. J'ai un, un tracking, là, qui est chaud et qui devrait arriver bientôt. Donc, ça sera un peu la surprise. Soit je reçois quelque chose je vous fais un déballage, ça permettra de faire une petite vidéo en live, d'augmenter mon temps de live. Parce que oui, Twitch, oui. il faut faire des heures et des jours, c'est pareil. Oh, plein de trucs. <rire> plein de trucs. Euh... <rire> Je ne l'ai pas ouvert. Hein. C'est juste parce que derrière, il y a mon adresse et tout. Voilà. C'est juste pour faire un peu comme ça. Donc, si je reçois des produits, je vous fais un déballage, moi, des fois, je sais ce qu'il y a dedans, des fois, je sais pas, et voilà, et ça permettrait de faire un live Twitch avec un déballage où, vous, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, moi, j'ai une idée, puisque j'attends des produits, on a des produits qui sont, on a des partenaires, donc... On sait qu'on attend les produits. Ensuite, cette vidéo pourra être coupée et mise sur GLG Vidéo le lendemain en disant euh, déballage euh, de je sais pas quoi, tu sais. Euh, j'attends du mini-PC, j'attends le Nubia Red Magic, j'attends des écouteurs, des caméras, j'attends plein de trucs, tu vois, <rire> c'est vraiment... Et puis, après, bah, de faire la review plus tard, mais comme ça, vous savez un peu ce qu'il y a. Et ça permet de faire quasiment, pour le même prix, <rire> pour le même prix, de faire plein de vidéos. Bon, alors, moi, je commence par le, le plus gros. C'est quoi ça Ah, mais c'est ça qui était lourd c'est nul. C'est de l'Aloe Vera. Hein. Nature République. Alors, s'il y en a qui savent ce que sont les produits, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Hein. Dans la vie d'une fourmi, 4 secondes de lag, c'est énorme. <rire> aussi, aussi, aussi. Euh, s'il y en a qui savent ce que c'est les produits, et alors la boîte faisait... Alors, attends, comment j'ai mis C'est où Je l'ai payé euh, 999 baht. Donc, 1000 baht euh, avec le taux de change. Euh, ça fait, ça fait un 27 euros, en tout comme ça. Voilà. Donc premier produit, euh, Nature Republic de l'Aloe Vera, du Souffling souf, souf, Gel. Alors s'il y en a un qui sait ce que c'est, qui ne pas me mettre en commentaire, euh, quoi c'est quoi le produit Je vais l'ouvrir, en même temps, euh, c'est à moi. <rire> Je l'ai payé, mon argent, pas le vôtre. mettre ça là-bas, ça ça ne m'explose pas à la gueule. Oh Il y a une couche par-dessus là. Ouais, Bon, c'est de la vers après. Euh, voilà, mais si personne ne sait ce que c'est, c'est pas grave. Bon, on va mettre ça là, mais ça là, on verra ça plus tard. Je vais essayer de pas me Ça serait pas, ne serait pas du dentifrice. Attends, Ah, oh, c'est rigolo. Ils ont mis un petit peu collant. For you, comme vous êtes en ligne 6, pas mal. Pas de commentaires, non, on a toujours la vie d'une forme. Bon, ça, c'est quoi? Ça, ça, ça, ça, ça c'est du dentifrice, c'est sûr. Du dentifrice, mais coréen, quoi. <rire> ah oui, Dental. 93% de... <rire> de produits illicites. Aucune idée. Connaissez pas cette marque, Médian. Fais voir. Je vous fais un peu... Euh... Même pas un t-shirt. Bon, bah écoute, c'est du dentifrice. Ouais, après... Bah c'est du dentifrice, mais coréen, avec la croix suisse, quoi. Avec la, soit la croix rouge, soit la croix suisse. Bon, ça, c'est moins... Ouais, je sais pas, après on en entend le but, et après, on va, l'intérêt et le, le désavantage d'une mystery box, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. <rire> si je savais si ce qu'il y a dedans, ça perd complètement euh, l'intérêt. Allez, ça c'est quoi Je montre qu'il des trucs de meuf là, c'est nul, tu vois Attends, je te le mets là, parce qu'après es en train de te dire qu'on voit rien. Alors, ça c'est quoi Putain, mais c'est écrit. Premier, collagène, crime. Au micro, non, au micro. <rire> de la crème au micro. -ondes. Non, bon, et bon, bah ben là, oui, mais c'est de la crème collagène, quoi. Je une meuf, hein. Trouver une meuf, absolument. Je dis, hey, chérie, euh, bon week-end, je t'ai acheté des trucs de Corée. Bon, ça ne va pas avoir une valeur de ouf, hein, mais bon, ça, c'est de la crème collagène. Je un rien qui est capable de me dire. Euh, 93 de produits naturels. 9,3 de produits naturels. D'accord. C'est quoi ça, là? 92 Non, 92. 92 euh, Dolce Smuggel Ah, 93. ça Attends, 93. De produits naturels. Ah d'accord, ok. Tu lis le coréen, c'est ça Ou t'es en train de traduire avec... Euh, avec et ça, c'est quoi alors Premier premier collagène. Marine collagène. Ah, c'est marque Olika. Olika. Olika. C'est rigolo. Il y a plein de trucs, hein, en même temps. Hein en même temps, il y a plein de... Allez, ça fait quoi Oh, regarde Du mignon Je te jure. Madeleine. Madeleine. Banana wonderful. Booster bath and shower. OK. Ah, votre gel douche. Marqué en quoi Marqué en chelou, hein. Ouais, bon, ça c'est du gel douche euh, mignon. <rire> ah, on l'appelle la blague, ouais, c'est mignon. Hein. Collagène pour pas vieillir. <rire> Euh, mais je suis un islander moi, je ne vieillis pas. Donc je me trouve une vieille alors. Et riche. Bon, ça c'est du gel douche à la banane. Voilà. C'est pas.. C'est nul, hein. Ouais, c'est nul. Hein. Bah ouais, écoute, c'est une boîte surprise, hein. En même temps, le mec, j'ai pas été déçu, il m'a rien promis. Il m'a juste dit c'est une boîte surprise. Je vais mettre ça là. Bon ça. Tiens, ça, moi. J'arrive, j'arrive. Les Coréens qui m'écrivent. Alors body oil, bah ça body oil, body, le corps. <rire> oil, l'huile, huile pour le corps. Vous me demandez, euh, je, fais des, je, fais des, je fais des cours d'anglais euh, sur, sur Twitch. Je, je, je, je t'apprends l'anglais sur Twitch, <rire> par exemple. Euh, alors body oil, naturel, naturel, euh, fait au maïs hein, quand même. Hein. Pas mal. Oui, bon, ça, c'est... Euh... C'est moins pire que le reste. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. va ouais. Bon, pas pas les difficile. En même temps, elle est... Boîte mystère de Corée. Euh, regarde, c'est marqué tout en... Ben, en coréen, en même temps. Je suis con. Je peux marquer en quoi Pas remarquer en polonais. Hein. En chinois. Oui, un peu. C'est fabriqué là-bas. Oh, il y a un tout petit truc, là. Allez ah, je, les pa... je fais les gros paquets. Je fais les gros paquets. Je pense que le mec, il a été... Euh... Tu sais, je pense que là-bas, il doit y avoir des supermarchés, un peu... Tu sais, euh... je sais pas si on a qui sont à Hong Kong. À Hong Kong, il y a une grosse série de magasins qui bonjour. Et bonjour, toi, c'est euh... rigolo, c'est marqué bonjour en français. Mais c'est plein de trucs de produits de beauté comme ça. Quand on y allait avec ma mon ex-femme, la deuxième ex, euh, on allait beaucoup là-bas et euh, voilà, il y a plein de trucs et tout. Alors les produits de beauté, les meufs sont aux anges. Alors, combinaison, watercream cream et comme la plupart ça vient de France, en même temps c'est souvent marqué en français. Euh... C'est nul, moi je veux des trucs qui me plaisent. Hein. Moi, ça je m'en faire quoi, de ça, moi, avec ça en forme de aqua. Natural public, super aqua max, euh... combination euh... waterly cream Après c'est marqué en coréen hein, derrière. Un petit démerde. Hein. Après pour le reste, je sais pas, tu cherches, Fais comme moi, tu cherches sur internet. Ah, elle est marquée en anglais. Ça... Journée de nature, Nature Republic. Believe that the Nature Republic, c'est dans Star Wars, non Il y a un truc. A... C'est peut que j'ai vu la République. Euh, il y a... bon. euh... Believe that the true secret of beauty is in nature and touch and original. Come and join in our journée de nature. Bon, c'est un truc naturel. pour Tartiner la tronche et te, et te laisser espérer que à, tu seras moins vilaine plein de trucs. <rire> Regarde. J'ai encore plein de trucs dedans. <rire> bon. Il hein, y a à manger. Il <rire> y a à manger dedans. Il y a à manger. Je viens de le voir. Alors ça c'est quoi Good skin. Bon skin. La peau. Après ton corps de d'homme poilu. Skin, la peau. Good skin. Bonne, bon, bonne peau. À ne pas confondre avec vieille peau. Et une autre, t'as la vieille peau et la bonne peau. <rire> bon, ti tree. Ti tree. T E A du T. Tree, l'arbre. t tree. <rire> ok, ouais, ouais, d'accord. C'est n'importe quoi. <rire> ouais, mais je suis en train d'essayer là. Je dis dire, abonnez-vous, je ferai des cours d'anglais le dimanche. Oh, il y a une petite. Euh... Une petite main. C'est la main du mignon. Voilà, c'est... Euh... Tu bon. Je crois que c'est moi au début, je crois... Pensais... mais c'est fermé. Ouais, bah, heureusement, truc... ça a l'air tout froid la le... Ouh, c'est solide. Bon bah écoute... Euh... Bon cool Fab, tu cool Fab et non le chat, vous met pas d'une aide incroyable. Hein. Je suis désolé mais... Euh... Hein Il n'y a déjà plus que 4. On a perdu 2. Il y en a deux qui se sont perdus, ils ont dit c'est nul. C'est nul son truc. Et ben bah, regarde Hater sur Amazon, c'est pire que ça encore. J'ai réalisé ça mais on sait que c'était mauvais. Tout était mauvais. Les acteurs étaient mauvais. Tout le monde était mauvais. Le script était mauvais. Euh... <rire> ah Trymask. <rire> ah non, c'est un. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. KF, je en train de... Je pas la connerie en disant est-ce qu'il est FFP2 et tout. Mais non de vrai <rire> je vais faire une connerie en disant ah, c'est des fois il y a des masses qui à le mettre comme ça avec du avec du liquide et je voulais faire la blague on disant ah, est ce qu'il est fait pédo et ben non mon pote il est kf 94 euh, nf il euh, a un truc 95 c'est pour la pollution donc là 94 non ça doit être bien fabriqué en corée s'il te plaît voilà donc avec ça je veux dire euh, le covid ne passera pas par moi Bon, au micro, on ne sait pas, personne n'est vraiment sûr, mais ça, ça c'est bien, un petit masque, euh, voilà, coréen, Et tu mets ça, regarde, après, t'es beau gosse comme lui, t'es tout lisse, un peu efféminé, euh, petite couille et tout, tout bien. Oh, oh ah ben voilà, enfin, regarde que ça ressemble. Bonjour, bonjour à <rire> Bon, j'espère que tu seras plus efficace que Cool Fab et Nono le Chat. Ils ne sont pas d'une grande aide. Hein. Je, déballe, je déballe tout un colis là, une un mystery box qui vient de Corée. Malheureusement, je ne comprends pas du tout le, Corée, le Coréen. La Coréenne, je pourrais comprendre un peu. Je pourrais faire des défauts Mais oh, c'est des petites boîtes individuelles. Regardez. Bon, c'est pas trop ma couleur, ça. Tu hein. vois? Putain, putain, mais quelle idée aussi, là C'est bon, hein, euh, quelle idée de m'emballer ça. Ça se casse pas, ça, c'est... Euh... Mmh. Allez. Alors ça, ça a l'air du, du mascara, euh, vous qui vous connaissez bien. Il y a pas un haut de Ladyboy, là Ah, mais non, ah bah ben non. C'est cassé ou pas Oh, c'est joli, c'est du Lego. Du Lego make-up. Attends, papa, il faut qu'il comprenne comment ça marche. Là, là, là... Oh, trop bien, regarde Tu mets comme ça, regarde Hop, ici, et tu peux le mettre là, rien Trop cool, c'est le truc le... le truc le plus cool de la boîte Alors, mal... <rire> malheureusement Je crois pas que ça soit fait pour ça là, Je vais aller le mettre dans l'ordre, regarde Du plus clair au plus foncé regarde. Un truc, c'est trop bien <rire> Trop génial, oh, qu'est-ce qu'on s'amuse, putain Ça valait le coup, hein, ça valait le coup de dépenser 25, 27 euros pour acheter ça Eh, hey, make-up Putain, bon pour mes soirées curées, moustaches. moustache. Voilà. Un peu de make-up, un peu de crème pour la peau douce. Et voilà, c'est parti pour la soirée SM. Euh... Pas trop la couleur. <rire> D'accord, c'est facile à comprendre. En général, elle crie sans accent, pardon. Oui, Kachima. C'est Kachima. le seul truc que j'ai retenu en regardant la conne, là. C'est « Tu me manques ». Kachima. Voilà. Euh, Kader euh, C'est bien si tu veux virer Lady Boy, tu déjà équipé. Ah bah là, je me dis, hey, j'ai une crème. Quoi, hey, je peux mettre mon masque comme ça, on verra pas la, la barbichette. Regarde. Body oil, pas mal. Un petit euh, peu d'aloe vera comme ça. Pour la laine, j'ai du brosse à dents. Si on fait des enfants, eh ben, j'ai du... du truc à la banane. Pas de jeu de mots avec les Lady et les bananes. Tensuré. Euh, j'ai du premier collagène, d'accord. Euh, on sait toujours pas ce que c'est, ça. C'est du... Combinaison water cream, d'accord Et ça, c'est du... Good Mais c'est ça me paraissait évident qu'on allait recevoir plein de trucs de beauté, là. <rire> Moi, j'aurais bien voulu des t-shirts, de la dégustation et tout. Mais bon, évidemment, il euh, y a un magasin, là, j'ai vu, euh, qui s'ouvre avec les produits coréens. Oh, il y en a deux dedans, là, regarde. Regarde ça pour la fin. Oh, plein de trucs. C'est quoi, ça Oh, il y en a trois. C'est trois même. Attends, là, oh là là, là, il y a moyen... Attends, tu vas voir. Ça, c'est les trois mêmes, hein, fais voir. Alors, qu'est-ce que c'est quoi, Tess La neige. Ah, la neige, c'est connu. Alors, je sais pas si c'est vraiment une marque coréenne, la neige, mais il y a un petit côté French Touch. Ça, j'ai déjà vu dans les magasins. C'est du Water Spliding Mask. D'accord, donc ça, c'est du masque. Oh, je ne sais rien. Hein. rien. C'est vraiment pas mon créneau, là. Là j'ai quand même commandé au pif. Ah j'ai vu Corée et tout. Je vas-y, fais fait péter le mec qui Mystery Box. Voilà, mais bon, ça paraissait un peu évident que j'allais recevoir de la merde. Mais ah, ça c'est quoi? Hein Ika Splicking Mask. Putain mais il y a rien qui correspond, tu Il Y a moyen de les empiler de faire un truc sympa là. Comme l'autre c'était sympa, ça, regarde, on pouvait jouer un peu, c'était éducatif. Là rien du tout. Hein. Bon rose, bleu, blanc, rose. Euh... La neige. Lips Splicking Mask. 3 grammes. Fais voir. Je l'ouvre, hein, pour que... Ah, 3 grammes. Hum, mmh, ça sent bon. Mmh, je me demande si je vais pas me faire une petite soirée euh, pyjama. <rire> non, pas du tout. Non, bon, 3 grammes. Ah, ça fait lourd, 3 grammes, oui parce qu'il y a plus de plastique, rien. Hein. Je suis en train de me dire, comment ça fait 3 grammes Du coup, dans les films, ils parlent de 3 grammes de shit, ça fait beaucoup, quand même. Hein. Ça fait quand même déjà une petite... Euh... Petite dose euh, quoi te, te <rire> de quoi te tartiner les narines, tu vois Non Ah, celui-là, il est lourd, celui-là. Non, celui-là, il est pas mal. Ah, ça, il y a combien, là 15 millilitres. Pourquoi il y a des grammes, il y a des millilitres D'accord. Là, j'ai des grammes, là, j'ai des millilitres. Ah, ça marche plus. Oh, vous avez perdu, les enfants. Tu vois euh, lol. Moi, ça a coupé. Alors, de l'huile pour glisser. Tu vas être toute belle. Alors, moi, ça a déconnecté, euh, les fonds. Vous me direz en commentaire si ça a marché ou pas. Mais euh, c'est nul. Oh, J'ai complètement planté Twitch. C'est nul. J'ai appuyé sur le bouton ou pas Non Même pas Vous êtes là ou pas Je vois cache-cache. <rire> Est-ce que vous me... me captez ou pas Parce que moi, ça a complètement planté. Hein. Euh, je ne vous vois plus du tout. Nanana. Je vois toujours le chat. En même temps... Euh... On est toujours là. Ok. Moi, je me vois plus. <rire> c pas... Oh là Ah ouais, non, mais ça a complètement planté. Euh... J'ai l'impression que c'est Internet qui a planté. Euh... Alors, tout marche nickel. Il est caché dans le placard. <rire> bon, bah écoute, euh, Internet a complètement pas voulu. Voilà. Donc, bon, si vous avez le flux qui est encore du live, euh, c'est le plus important. Donc on voit. Bah, c'est bon. Non, mais c'est mon navigateur qui a complètement euh, planté. Je vais essayer de le rafraîchir encore une fois. Je bien quand je me voyais. Ah, j'ai toujours les commentaires, donc c'est... Bon, ça, c'est pas... C'est pas mal, non, ça, c'est mieux. rien à voir, ça, Des soirées... Euh... Bon, ok, donc ça, c'est bon. Allez, suivant. Là, il y en a deux. <rire> oh, ça, c'est à manger. Alors, ça, c'est du... Jellyfit immunité et énergie, support Jelly. Alors, le problème, c'est que ça se trouve... Transgré. <rire> J.L.G. Greg, le... <rire> le galopin alors je sais pas si ça se mange ou si c'est de la crème non j'ai bien l'impression que ça se bouffe pas ça mango alors attends taurine, caféine, zinc, vitamine immunity, énergie, support oui mais ça se trouve moi je crois que ça se bouffe et ça se trouve c'est juste de le, du gel pour se mettre sur la gueule je vais ouvrir je vais bouffer ça tout le monde de ma gueule encore plus que d'habitude donc non <rire> donc il dit non euh, alors attends Manager copier, attends, je vais fermer ça. Et si je mets euh, là, refaire refait à, à neuf, bah ben ouais, mais attends, je veux dire, je vais être belle là. en version euh, en version coréen. Bon, ça, euh, ça, je sais pas, vous me direz si ça te mange ou pas. Ça, <rire> moi, j'ai l'impression que non. À ah, ça, ça te mange choupa choups, c'est super à ah, choupa choups, sleeping. C'est marqué en coréen hein, là. Hein. Là, c'est marqué en thaïlandais. Hein. Désolé, euh, monsieur. Là, je m'y connais moi, en langue maintenant. Là, ça, ça se mange ou pas Putain, c'est quoi Take care, choupa choup white strawberry sleeping serum. Il ah, n'y a rien qui se bouffe, hein. White strawberry serum. Putain, ça fait flipper parce que comme on voit que des yeux partout là, euh, je me demande. Putain, pourquoi je me vois pas sur Twitch Pourquoi ça a planté cette merde là Dashboard. Bon bah écoute euh... Oulala, là là. cela va t'exciter la taurine. Mmh. Le taureau, Le sleeping sérum de nuit. Je suis pas supponé. Je suis pas dans ton cul, c'est ça, en fait. C'était. Euh... Ça m'embête que je me voie plus en. sur Twitch. Bon, écoute, c'est pas grave. Ouais, de toute façon, je vois que je, je plaude. Je fais un enregistrement local au pire demain. Bon, suivant. L'appareil, SNP. Snp. Parce qu'on dirait bien que toi qui est une lingette dedans. Toi On dirait bien dans le 20 grammes. 20 grammes de quoi 20 grammes dans ton dans ton plaisir. Bon, ça c'est bon, on va mettre ça là. Vous ne pas hein Vous pensez qu y a des conneries hein Et là, on a le l'avant-dernier. Et là, on a du jelly fit. Immunité et énergie. Support jelly. Si tu veux, Green Apple. Ah non non, c'est bien du, ouais, c'est bien du gel. Est-ce que ça se mange d'après vous Ce sont des échantillons J'en ai aucune idée. Non, c'est des, euh... je sais pas, j'en sais rien moi. oui peut-être. Peut-être que le mec il me refour tous ces échantillons pourris là, et que vend ça dans une mystery box. En même temps, on n'en sait rien. C'est marqué tout en coréen et c'est pas du tout mon créneau. Bon, allez, on finit par le, le dernier. Je mets ça là, je mets toutes les papiers dedans, là, parce que là, vous, vous en avez foutu un peu partout, là, bande hein. de gros dégueulasse, avec vous, toutes vos excitations euh, ici, ici, voilà, voilà, dans la boîte, c'est quand même beaucoup bon, et là, là, on en a deux, thank you. je suis sûr que, comme je vous ai dit, en, comment dire, en, à Hong Kong, il y avait un magasin bonjour, là, il doit y avoir un truc qui s'appelle thank you, machin, Toi. Et le mec, il a été tout acheté là-bas. Il a un Il m'a vendu ça à 27 balles et on a acheté pour 10 balles. <rire> 15 balles. Et il s'est dit, je vais lui envoyer ça, ça lui fera content. Voilà. Il sera heureux. Ça lui fera content. Putain, je parle comme je euh, Ça, il sera, il sera content. Il sera heureux. Voilà. Bon, bon ça, c'est de l'aloe vera. Smooth seed et moisture. Aloe vera, pomme cleaner. Donc là, ça doit être de la crème à l'aloe vera. C'est sûr. <rire> spécialiste. Non, mais vous... Ah, hey C'est les mêmes logos, regarde. C'est la même marque. Putain, il n'y a rien de bien. C'est nul. Hein. Elles sont nulles, ces déballages. Il n'y a rien qui me plaît. Kids' hair. Stealing gel. Oh, putain. Que... Voir Alors. Kids' hair. Stealing gel. Donc ça, c'est du gel pour les cheveux. Je <rire> plus de cheveux. Je suis chaud. Voilà. Bon, ben voilà. <rire> voilà. Voilà un peu pour cette mystery box. Bon, euh, 22 minutes d'enregistrement. Bon, après le problème c'est que je ne suis pas euh... JetFit se mange. Ok, merci. Euh, vérifie sur site. Ah, merci. Alors JetFit, ça se mange. Donc il y en a deux. Ça c'est de là. Peut-être choupe, choupe, choupe ça aussi. Hein, à mon avis, si si choupe, c'est super. Ok. Euh, ça, je pense choupa -choup et les jellyfits, je pense que ça se mange. Ouais, t'as raison. Euh, c'est le jeu. C'est le jeu. Bah, bah oui, encore une fois, je vous dis. Soit on faisait un déballage bidon, c'est-à-dire que j'achetais les machins, je faisais le déballage en disant oh, ⁇ Ah, mais sais pas ce qu'il y a dedans oh. !⁇ Et puis voilà. Soit on faisait un truc un peu plus... Euh, voilà, on commande, on sait pas. La deuxième boîte va être pas mal. Là, la boîte suivante, ça sera un truc d'électronique. Donc là, ça va être quand même beaucoup plus... Enfin, électronique. Il y en a pour 30 balles. Hein. <rire> ça m'étonnerait qu'on déballe un iPhone. S'il y a un iPhone dedans, c'est une contrefaçon à 20 balles. Donc c'est encore pire que tout. Euh, Moisture gel hydratant. Tu achètes 20 balles et tu... Et tu en as pour 5. D'accord. Euh, ma femme adore tes produits. <rire> bah écoute, avec plaisir. Si elle a plus d'informations, euh, mets-moi mets un commentaire. Oups, c'est sérum de nuit. Mais c'est quoi, sérum de nuit À manger ou à se foutre sur le... À se tartiner le... L'anus vais dire, non À startiner tartiner le... Je sais pas, à start... Tu bien ce que tu veux. Hein Comme au petit déjeuner. Ça, c'est rigolo parce que c'est choupa choupe. Donc, ça se trouve, c'est une crème de machin, mais à l'odeur de j'ai trop envie de déconner des conneries à l'odeur de, voilà, l'odeur de chou euh, pour être fraîche le matin mmh, je suis fraîche et ça se voit c'est ça euh, ma femme est une experte, j'en doute pas en fait, généralement, toutes les femmes sont relativement calées hein, dans, dans tous ces produits chelous euh, il pourrait mettre un peu de lubrifiant dans la box pour faire passer la note je sais pas. Est-ce que, d'après vous, ça vaut 25 euros Madame, euh, madame, euh, madame le chat. <rire> ouais, bah oui, oui, nono le chat, donc forcément. Madame le chat. <rire> Est-ce que, d'après vous, il en a pour 25 balles Ou vraiment Après, bon, il y a le côté, c'est une boîte mystère, il y a le côté, ça vient de Corée, là, forcément, il y a du Coréen à Berbe sur les photos, euh, hein C'est quand même un gage de, de qualité. De qualité. Euh... Sérum nuit, c'est crème pour la gueule. <rire> pour le visage Allons, monsieur le chat. <rire> crème pour le visage, oui. Ah, et ça doit avoir l'odeur de à choupe. Euh, l'odeur de... On ben, vaut mieux ça qu'une odeur de... Voilà. Mais oui, c'est ça. Ouais, ils mettent un là. Deux, tu te tartines le... le visage. Et trois, euh, voilà, quoi. C'est correct pour 25 euros. Eh bah ben, écoute, c'est bien. Voilà. Après, bon, voilà, bon, c'était quand même rigolo et tout. Encore une fois, bon... Et hors-taxe et tout, parce qu'on est en Asie. Est-ce que c'était l'affaire du siècle Je ne sais pas. Est-ce qu'on a passé un bon moment J'ai envie de vous dire oui. Prochaine Mystery Box. Alors, on va faire comme la semaine dernière. Prochaine Mystery Box, c'est minimum dans le, le côté mystère. Ça sera dimanche prochain. Ok, Donc la prochaine, j'en ai acheté encore deux, encore deux ou trois là en stock. Ça sera dimanche prochain. Si on fait 400 pouces en l'air sur cette vidéo qui sera sur YouTube dimanche matin. Dans ce cas, je vous ferai la, la Mystery Box mercredi. Voilà, donc j'en ferai une mercredi. Et puis on a le live également mercredi. Mercredi, 16h, on se retrouve en live sur Twitch uniquement. Quand je reçois des produits, je mettrai peut-être la photo sur Instagram et on fera une, euh, un déballage de tous les colis que je reçois tous les jours, même heure, même endroit. Sauf qu'il n'y euh, a que la mystery box où je sais pas ce qu'il y a dedans. Les autres, généralement, je sais ce qu'il y a dedans. Pour commencer, ça fait rire ma femme. « Ouais, dis donc !» S'il te plaît, tu pourras regarder, tu pourras, elle pourras regarder le replay hein, avec ses copines. Ça la fera bien marrer, par exemple. Non, ça, c'était bien. Ça, c'était trop cool. Regarde, tu peux les mettre là et tu peux les changer de l'autre côté. Voilà. C'est le seul truc... Euh... C'est le seul truc qui... T... C'est le seul truc qui me plaît. Et le, alors, le seul truc, je pense que je vais me beurrer à la banane. Moi aussi. Be non, je vais pas me beurrer la banane. Vous avez mal compris. Je vais me beurrer... Non, bon. J'ai le douche à la banane. Mignon. Quoi que je pourrais appeler ma banane mignon Bon, sinon ça, ça, je peux, ça, voilà, Un banane, ok, bon, vous avez compris, laisse tomber, bon, euh, brosse à dents, ça, je peux aussi, après, tout le reste, j'en ferai cadeau, ça, le masque, le masque imberbe, c'est tout moi, <rire> voilà. les trois, là, voilà, donc 25 balles pour les trois, et ça, c'est cadeau, voilà. je vais donner ça à une association de, de malfaîtrice et, euh, et dominatrice, voilà, donc, prochain unboxing, Mercredi, si on fait les 400 likes, sinon c'est dimanche prochain sur YouTube dimanche et encore une fois sur euh, Twitch le samedi. Ceux qui sont sur Twitch, j'arrête l'enregistrement de l'émission ici et on peut continuer si vous avez des questions et des commentaires à me poser. Et sinon, pour l'enregistrement YouTube, on finit là. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de cette box. Au moins on a passé un bon moment, hein. je veux dire, euh, voilà quoi. On a découvert plein de produits incroyables et originaux. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et forcément, je vous kiffe. Bye bye. Voilà, donc là c'est le lacin, hein. on est d'accord pour tout le monde. Hein. On arrête l'enregistrement là et on se retrouve sur Twitch en live il n'y a que monsieur le chat qui est disponible. Euh... Voilà. Peut-être sur YouTube ça vous motivera à me rejoindre. Peut-être.